mm <coughs> Shalom adorateur, shalom adoratrice. Que le nom de notre Dieu soit béni. C'est avec joie que vraiment je vous retrouve sur la plateforme. Nous sommes à notre temps de célébration, d'adoration, de louange de notre Dieu. Ce grand Dieu-là, ce merveilleux Dieu, ce magnifique Dieu. Celui-là qui nous a fait la grâce de le connaître et de marcher avec lui. Et vraiment, c'est une, c'est une joie. Sincèrement, mon cœur est rempli de joie et mon cœur déborde de joie euh, à l'idée que nous allons vraiment partager ce moment, euh, ce moment au cours duquel nous allons célébrer notre Dieu. Alors, euh, prions ensemble pour euh, confier ce moment au Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci. En tout cas, c'est une grâce pour nous et c'est une joie pour nous euh, de passer ce moment ensemble devant ta face, devant ton trône pour te célébrer, pour te louer, pour te glorifier. Seigneur, conduis ce moment par ton esprit et que par ta grâce, euh, tu puisses agréer nos louanges, que tu puisses agréer notre célébration parce que tu es digne d'être loué et tu nous fais la grâce de te louer. Et c'est de tout notre cœur que nous voulons te louer, que nous voulons te célébrer. Alors conduis ce moment pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur. Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de vie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. de vie, El Chada c'est le plus beau dans, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, je crois en toi mon dieu je crois en toi vivant mystérieux si près de moi dans Tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, Seigneur, c'est vrai. Dans tous les désarrois, Père éternel, tu garderas ma foi. Tu l'as toujours gardée, Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as gardée, Seigneur. Tu l'as gardée dans le feu. Lorsque je suis passée par le feu, dans le feu, tu as gardé ma foi. Lorsque l'orage a grondé, Jésus-Christ de Nazareth, tu as gardé ma foi. Elle a été parfois vacillante. Elle a été parfois faible. Seigneur, elle s'est même parfois éteinte. Mais tu l'as gardée. Tu t'es arrangé, Seigneur. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Tu t'es arrangé pour la garder. Et tu m'as fait la grâce de te connaître. Et Seigneur, tu as veillé sur ma foi. Tu as veillé sur ma foi. Et aujourd'hui, des années après, je suis toujours avec toi. Parce que toi, tu as gardé ma foi dans tous les désarrois de ma vie, dans tous les combats de ma vie, dans toutes les épreuves de ma vie. Seigneur, tu as gardé ma foi. Et parce que tu es celui-là même qui a gardé ma foi. Parce que tu es celui-là même qui a gardé la foi de l'adorateur. Ô oh Seigneur, qui, est ce, qui se tient ce soir devant ton trône de grâce, parce que tu as gardé la foi de celle-là même qui est ton adoratrice et qui se tient ce soir devant ton trône de grâce, Seigneur. Et parce que tu gardes notre foi, nous voulons chanter, Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Et je voudrais, Père éternel, te bénir, te glorifier, parce que dans tous les désarrois, tu as gardé notre foi. Dans tous les désarrois, tu as gardé ma foi. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Ta main du haut des cieux. Prends soin de moi. Quand sous les je ploie quand sombre toute joie j'espère en toi mon dieu j'espère en toi n'aime que toi mon dieu N'aimer que toi. T'es, perdant la foi. On fait ce choix. Ils ont tracé pour moi la la croix, n'aimé que toi, mon Dieu, n'aimer que toi. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. Vivant jour après jour, si près de moi, dans tous les désarrois, tu as gardé ma foi. Je Crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. Adieu, soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, m'endorer, jouis-toi. Oh, au vœu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus. La joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit, tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera, de y en allégresse, quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon doré jouit, toi, au oh vœu. au père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Oh, Jésus. Gloire te soit rendue. <rire> gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon doré jouit, toi, au oh vœu. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Seigneur, ton nom est si doux, ton nom est si merveilleux. Je l'ai reçu, oh, j'ai reçu ce nom, et ce nom, tu me l'as donné. Tu l'as donné à mon frère, tu l'as donné à ma soeur, Seigneur. Et c'est ce nom-là que nous portons. Le merveilleux nom, le grand nom, le puissant nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant qui tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oui, Seigneur, j'ai reçu ce nom en héritage. Ma sœur a reçu ce nom en héritage. Mon frère a reçu ce nom en héritage. Et pour cela, Seigneur, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Quel merveilleux cadeau, quel merveilleux don. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ce merveilleux don qu'est ton nom et que nous chantons ce soir devant ton trône de, glace, de grâce. Ce nom, ce merveilleux nom que nous célébrons, que nous magnifions. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des arts mon le courroux. Il nous appelle au rang de vous, précisant nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur. Car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux de Jésus. Oh! <rire> Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux dons. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Pour toujours. Et si parfois j'ai succombé, Si dans le mal je suis tombé, Son nom puissant m'a relevé, Précis un nom de Jésus. Oh. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveille dont Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai. Et lorsqu'enfin je le verrai. Alors sans fin je redirai. Précisionnant de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux dons. Jésus, suprême sang Sois adoré. Pour toujours, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel, quel bon nom, quel bon nom, que celui des manuels. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui des manuels, dont les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage que le plus oppressé, alléluia, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel, quel bon nom, quel bon nom, que celui des Manouets, Jésus. C'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. de joie. Parole de vie. Adorateur, Dieu est avec toi. Emmanuel est avec toi. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il est avec toi, adorateur. Il est avec toi, adoratrice. L'éternel est là. Il est là. Emmanuel Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Alléluia, Alléluia, notre Dieu est grand. Oh Seigneur, tu es grand, tu es grand, tu n'as pas ton pareil, tu es merveilleux, tu es glorieux. Tu es exceptionnel, tu es magnifique, tu es grand. Béni sois-tu, adorateur et adoratrice. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Que Dieu continue de nous bénir, qu'il continue à nous bénir. Nous avons un grand Dieu, nous avons un grand Dieu. Restons attachés à lui. Nous avons eu raison de choisir ce Dieu-là. Restons attachés à lui. Tenons ferme, tenons ferme dans l'adversité. La, la, Notre Dieu est là. Il ne nous abandonnera jamais. Soyons fortifiés ce soir. Soyons fortifiés et que la, notre célébration, notre louange, notre reconnaissance montre devant son trône de gloire. Nous avons un grand Dieu. Ce Dieu-là est grand, il est merveilleux, il est magnifique, il est extraordinaire. Je souhaiterais que nous puissions continuer avec la parole de Dieu. Et nous allons ensemble méditer Matthieu 11, versets 29 à 30. Matthieu 11, verset 29 à 30, voilà ce qu'il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug, est doux, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je relis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il est question ici de repos. Et de façon particulière, le Seigneur parle du repos de l'âme. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que euh, l'homme, l'être humain, est, est, est, est fait de trois entités. Il y a le corps il y a l'esprit et il y a l'âme. Et ce dont il s'agit ici, c'est de l'âme. Et le Seigneur dit qu'il est celui qui nous donne du repos quand nous sommes chargés et fatigués. Et il dit que quand nous venons à lui, nous, si nous venons à lui, chargés et fatigués, nous trouverons du repos pour nos âmes. Et l'âme peut être agitée, l'âme peut être troublée, l'âme peut être anéantie, l'âme peut être fatiguée et beaucoup d'autres choses encore. Et l'homme cherche ce repos-là pour son âme en se tournant euh, vers certaines choses. Et parmi ces choses-là, ce sont de belles choses, hein, ce sont de bonnes choses. Et ce sont même des choses que Dieu a créées pour l'homme. Quand je parle par exemple de la nature, certains, quand ils, ils ont l'âme troublée, quand ils ont l'âme agitée, euh, vont, vont, vont dans la nature, au bord de la mer, marcher dans la forêt. Et ça fait du bien. Euh, une sortie détente, aller au cinéma, aller au restaurant, une sortie en famille, ça fait du bien. Voyager, regarder un bon film, euh, manger de, une bonne nourriture, ça fait du bien. Ce sont des choses, ce sont de très bonnes choses. Ce sont des choses qui relaxent, qui, qui permettent de prendre une pause et qui apaisent. Mais celui qui peut nous donner du repos et donner du repos à notre âme, c'est vraiment celui-là qui a créé l'âme et qui connaît son mode de fonctionnement. C'est vraiment lui qui peut lui donner du repos, le repos dont il a besoin. Quand il est agité, quand il est troublé, non, dont elle a besoin, parce qu'il s'agit de notre âme. Donc le repos dont elle a besoin, quand elle est troublée, quand elle est agitée, quand elle est angoissée, quand elle est fatiguée, quand elle est à bout. C'est Dieu qui a créé l'âme, qui connaît son mode de fonctionnement. Et c'est lui qui dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Donc la première chose à faire, c'est de venir vers lui. De venir. Il dit, venez à moi. Donc la première chose à faire, c'est de venir vers lui. Donc adorateur et adoratrice, je sais que tu ce grand Dieu-là est ton Dieu, mais quand tu es chargé, quand tu es fatigué, viens à lui, venir vers lui. Mais est-ce que venir suffit? Est-ce qu'on doit se contenter de juste venir vers lui? c'est parce pas ce que le verset nous dit. Quand nous lisons le verset, nous nous rendons compte que la première chose, la première étape, le premier pas, c'est de venir à lui, venir à lui. Et puis le Seigneur continue, il y a autre chose. Il dit, prenez mon joug sur vous. Donc, commencez, la première chose que vous devez faire, vous venez. Et puis la deuxième chose, c'est de prendre mon joug sur vous. Alors, c'est quoi le joug? Euh, je, y a, y a je vais lire ça dans d'autres versions. Dans la version parole de vie, c'est écrit, « Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. » Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Et c'est quoi le joug Le joug, c'est un cadre ou une barre hein, qui peut être placée sur une ou deux personnes ou sur des animaux, tirant ou portant une charge pesante. En fait, le rôle du joug, c'est d'équilibrer le fardeau et le rendre plus facile à porter. Donc, en fait, que signifie prendre le joug du Christ sur nous C'est en fait faire humblement sa volonté et le laisser nous guider et diriger nos vies. Donc, d'abord, venir venir à lui, mais ensuite prendre son jour, qui signifie faire humblement sa volonté et le laisser nous guider et diriger notre vie. Donc en fait, c'est accepter de faire les choses à sa façon, à la façon de Dieu. Accepter de faire les choses à sa façon, parce que c'est vrai que Dieu nous a donné euh, la sagesse, il a, il a donné à tout homme, hein, la sagesse et l'intelligence, le cerveau si vous voulez. Et ce cerveau la permet à l'homme, voilà, à l'homme de se euh, diriger dans la vie, à l'homme de vivre, voilà, c'est Dieu qui a donné, et les chrétiens comme les non-chrétiens, nous avons reçu ce cerveau, nous avons reçu cette sagesse et cette intelligence humaine qui nous permet de nous orienter, de nous diriger dans la vie. Mais la marche avec Dieu, on ne la vit pas avec le cerveau et l'intelligence euh, humaine, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, voilà. La marche avec Dieu, on la vit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, et donc, nous devons accepter de faire les choses à la façon de Dieu. Et bien souvent, bien souvent, euh, Dieu ne fonctionne pas de la même façon que nous. Il dit dans sa parole que ses voix ne sont pas nos voix. Il dit Mes voix ne sont pas nos voix, vos voix, pardon, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il va même jusqu'à dire que, euh, en tout cas, ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Je voudrais vous encourager après à retrouver le verset. Je n'ai pas le. le euh, les références en, en tête, mais à retrouver le verset et à le lire parce que le verset continue. Autant, euh, voilà, le verset continue. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu dit que ses voix ne sont pas nos voix. Donc, prendre son jour sur nous, c'est accepter de faire les choses à sa façon. C'est par exemple quitter quand Dieu nous demande de quitter. Et ça, je voudrais euh, prendre l'exemple de notre père dans la foi à Abraham. La Bible dit qu'un jour, dans le livre d'Abraham, dans le livre pardon, de Genèse, Genèse 12, versets 1 à 2, un jour, Dieu a demandé à Abraham, il a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Il euh, y a une bénédiction, voilà. Et Dieu conditionne cette bénédiction-là à une obéissance de la part d'Abraham, voilà. Donc, il dit « Et, et qu'est-ce que Dieu demande à Abraham ?» Des choses euh, difficiles à faire. Il dit Quit « Quitte ton pays. »« Quitte ton pays. » Et il dit « Ta patrie. » Et il va plus loin, c'est-à-dire, il va du plus large, si vous voulez, au plus restreint. « Quitte ton pays. » Bon, ça encore, ça peut aller, bien que ce soit pas évident. Ça voudrait donc dire qu'il demande à Abraham de partir à l'étranger. Ensuite, il dit « Ta patrie. » Donc, il restreint « Ta patrie. » Et puis, en, après, il dit « Ta famille. » Et va dans le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Quand tu finis de quitter, il ne s'agit pas de choisir, il s'agit d'aller, moi ou Dieu, je te montrerai. Et il dit, je alors voilà ce que je ferai. Et puis, il, il, il dit, quand tu vas le faire, voilà, voilà ce que moi, Dieu, je ferai. Euh, il est clair, hein, il est clair que euh, euh, Dieu est souverain. Et c'est lui qui décide de nous donner ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et il est clair qu'il y a des bénédictions, il y a des choses que Dieu nous donne et qu'il ne rattache pas à des conditions. Il y a des choses que Dieu nous donne comme ça. Il nous donne, quand nous, nous demandons quelque chose, il nous donne, il nous donne. Et parfois même, sans que nous ne lui ayons demandé quelque chose, il nous il nous donne. Dieu fonctionne comme ça. Donc, c'est pas toujours que Dieu rattache euh, certaines choses à, à, à des conditions. Mais parfois, lui, Dieu qui est souverain, ce Dieu-là qui est souverain, parfois il nous dit « tu fais ça ». Et voilà ce que je vais faire. Parfois, pas toujours. Il y a des fois où c'est vraiment sa grâce qui fonctionne. Il te donne sans que tu lui aies demandé. Ou il te donne quand tu as demandé. Mais il y a des fois où Dieu te dit, mon fils fait ça. Ma fille fait ça. Voilà ce que je te demande de faire. Voilà. Parfois il te dit, parce que voilà ce que moi je compte faire. Ou bien, parfois même, tu n'as pas de, de, de, de, de, je veux dire, euh, tu n'as pas, euh, pourquoi il te demande de le faire? Parfois il ne te l'explique pas forcément. Il peut te dire, fais ça. Et il peut te dire, fais, fais ça. Et donc, quand Dieu nous demande de quitter, euh, porter son joug, prendre son joug sur nous, c'est quitter comme Abraham l'a fait. Parce que la Bible dit qu'Abraham a quitté, il est parti. Et il est parti sans savoir où, où il allait. Mais par obéissance, Abraham est parti. Il a quitté son pays comme Dieu le lui a demandé. Il a quitté sa, sa patrie et il a quitté sa famille. Adorateur, adoratrice, qu'est-ce que Dieu te demande de quitter? Qu'est-ce que Dieu te demande de quitter? Qu'est-ce que Dieu, te... il ne s'agit pas de regarder ton frère et de dire, mais lui, il fait ça. Non, il ne s'agit pas de regarder ta sœur et dire, elle, elle fait ça. Non, Dieu, il nous conduit différemment. Dieu, non, je, euh, Dieu il nous conduit différemment. Il nous conduit différemment. C'est pour ça que euh, la relation avec ce Dieu-là, ce n'est pas une religion. C'est une relation, donc Dieu est un Dieu de relation. Donc, mon histoire n'est pas forcément l'histoire de Nambéi, Catherine Guesson, n'est pas forcément l'histoire de ma soeur euh, Georgette euh, euh, Zamblé, n'est pas forcément l'histoire de ma maman Gina Debo, n'est pas forcément l'histoire de ma soeur euh, Nancy. Mais Dieu nous conduit différemment. À toi, il peut te dire quitte ça, quitte ça, à, à, à, à l'instant T es là, quitte ça. Et peut-être que ce que qu'il te demande de quitter maintenant, c'est ce qu'il demandera à... À, à Xavier, à, à, à, à Franklin, de quitter dans deux mois, dans trois mois. Donc il s'agit pas de regarder à gauche et à droite. Quand Dieu dit quitte, il faut quitter. Adorateur et adoratrice, qu'est-ce que Dieu te demande de quitter? Il faut quitter. Si tu veux ce repos-là que Dieu nous a promis dans sa parole, la première condition c'est venir à lui, mais ensuite c'est de quitter. Et tu sais ce que Dieu t'a demandé de quitter. Ce à quoi tu t'accroches depuis, Dieu t'a demandé de quitter. Et je voudrais t'encourager à, à, à, à, à quitter. Donc voilà, euh, prendre le joug de, de Dieu sur nous, euh, prendre son joug, c'est quitter quand il nous demande de quitter. C'est renoncer quand Dieu nous demande de renoncer. Au oh, même Abraham, voilà ce que Dieu demande euh, Abraham. Il est resté, sa femme et lui sont restés sans enfant pendant des années. Et puis, euh, Dieu a fait la grâce à Abraham d'avoir un enfant. Et Abraham chérissait cet enfant. Et puis un jour, ce même Dieu, <rire> il se lève un jour et il dit à Abraham, il dit, Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et puis Dieu, il rentre dans les détails. <rire> Ça dit que quand j'ai lu ce verset, il rentre dans les détails, parce qu'il sait exactement ce qu'il demande à Abraham. Il dit, Abraham, prends ton fils, unique. Et puis il dit, unique. Ça dit, so, le fils, je sais qu'il est unique, mais c'est celui-là que je te demande. C'est ce fils unique là que je te demande. Et puis il continue, il dit, celui que tu aimes. Uh -huh. Je sais, moi Dieu, je sais que tu es attaché à ça. Je sais que c'est la seule chose que tu as. Je sais que tu aimes cette chose. Et puis il dit, il nomme l'enfant, il dit, Isaac offre moi un sacrifice sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Adorateur, adoratrice, Dieu, Dieu, Dieu te connaît. Il te connaît et ce qu'il te demande là. Il sait exactement ce qu'il te demande. Il sait que c'est peut-être la seule chose que tu as. Il sait que ton cœur est, atta est attaché à ça. Il sait que euh, tu n'as que ça. Il sait, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il sait, mais c'est ce qu'il te demande. Il sait exactement ce qu'il fait en te demandant la chose. Euh, donc euh, c'est pas la peine de vouloir euh, négocier avec lui. Oui Seigneur tu sais. Bon là là il sait et il sait exactement ce qu'il te demande. Et la Bible dit que Abraham a pris l'enfant. Je je je vais pas entrer dans le détail dans les détails à cause du temps. Mais Abraham a, a pris l'enfant et puis Abraham est allé sur cette montagne là et Abraham a attaché l'enfant. Et quand Abraham a levé le couteau, il s'apprêtait à, à tuer l'enfant. Et c'est là que Abraham entend la voix de Dieu. Abraham, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Et le Seigneur continue. Il dit, maintenant, maintenant, je sais que tu crains Dieu. <rire> Abraham, maintenant. Il dit, Abraham, je t'ai demandé de faire quelque chose. Et tu es en train de faire la chose. Donc, Abraham, maintenant, moi, Dieu, maintenant. « Je sais que tu me crains. »« Je sais que tu me crains. » Abraham a quitté son pays. Uh -huh. Il a quitté sa famille. Uh -huh. Il a obéi à Dieu. Oui. Il allait là où Dieu lui demandait d'aller. Oui. Il, il, euh, Dieu a dit « Abraham, sacrifie ton fils. » Il dit « D'accord, Abraham a pris l'enfant. »« Abraham, attache l'enfant. »« Abraham, prend le couteau. »« Dès qu'il s'apprête à tuer l'enfant, »« Dieu dit, « Ne tue pas l'enfant. »« Maintenant, je sais que tu me crains. » Adorateur et adoratrice. Notre Dieu est un Dieu que nous devons craindre. Il est un Dieu que nous devons craindre. Et il nous regarde. Donc Dieu est un Dieu de grâce. Ce n'est pas un Dieu eh, qui, nous, qui nous stresse. Ce n'est pas un Dieu qui nous oppresse. Ce n'est pas un Dieu euh, sanguinaire. Ce n'est pas un Dieu qui va nous mener au burn-out. Non, non, non, non, non, non. Ce Dieu-là est bon. Mais nous avons besoin de craindre l'éternel. Un adorateur et une adoratrice, c'est quelqu'un qui craint l'éternel. Parce que la vraie adoration, c'est l'adoration de notre de nos vies. La vraie adoration, c'est l'adoration de nos vies. Nous adorons Dieu lorsque nous sommes comme Abraham. Nous sommes prêts à, à dire à, au Seigneur Voici ma vie. La voilà. Je te la donne. Et c'est comme tu veux. C'est quand tu veux. C'est ça. Donc la vraie adoration, c'est l'adoration de notre vie. C'est l'adoration de notre vie. Et, et, et donc quand, après que Dieu ait dit ça, euh, Dieu a montré un. Hein, euh, Dieu a dit Voilà l'animal du sacrifice et tout. Et Abraham est allé prendre l'animal du sacrifice. Abraham a fait le sacrifice. Et pendant encore qu'Abraham était en train de faire le sacrifice, le Seigneur continue. Il dit, Abraham, parce que tu n'as oh, pas épargné ton fils unique, parce que tu n'as pas épargné ton fils comme je te l'avais demandé. Le Seigneur fait pleuvoir pleuvoir maintenant. Il, il commence à y les bénédictions. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera la, les, les vies de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce que tu m'as obéi. Parce que tu m'as obéi. Ah, quel grand Dieu. Adorateur et adoratrice. Adorateurs et adoratrices, notre Dieu, je voudrais nous encourager, moi y compris, à craindre Dieu. Ce n'est pas, pas, il s'agit pas de parler, il s'agit de Dieu, Dieu, oh alléluia, Dieu, Dieu, craignons Dieu, soyons prêts à, à, à, à, nous avons besoin de repos. La vie là, elle est, elle est, elle est, c'est pas de la blague, ce n'est pas du jeu, la vie dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu parce que la vie elle-même, elle a ses revers, elle a ses vagues, elle a ses tempêtes. Et puis en plus, nous avons en face de nous un ennemi hein, qui a juré hein, de nous abattre. Donc, il n'y va pas du dos de la cuillère. Il n'y va pas du dos de la cuillère. Mais gloire soit rendue à ce Dieu-là qui nous a fait la grâce de le connaître. Et ce Dieu-là dit qu'il nous promet le repos. Il dit le repos est là, le repos est là. Venez à moi et soyez prêts à prendre sur vous mon jour. Donc comme je le disais, prendre, prendre sur nous le jour du Seigneur, c'est quitter quand il nous demande de quitter, c'est renoncer quand il nous demande de renoncer, c'est donner quand il nous demande de donner. C'est aussi donner quand il nous demande de donner. Je voudrais euh, partager un témoignage, le témoignage d'une de mes sœurs et amies, euh, je ne dirai pas son nom. Euh, elle s'est retrouvée veuve chrétienne, Vraiment, elle servait le Seigneur avec son mari. Il y a des années de cela. Elle servait le Seigneur avec son mari. Ils aimaient le Seigneur. Et puis, paf, de façon tragique, tragique, dans un accident, son mari meurt. Elle se retrouve veuve avec euh, des enfants, plusieurs enfants, en bas âge. Elle, elle était très jeune. Et, bon, elle est restée attachée au Seigneur malgré ça. Et c'est vraiment, <rire> elle est restée attachée au Seigneur. Elle continuait de servir le Seigneur. Et puis Dieu l'a béni, Dieu lui donne une voiture. Et Dieu lui donne une voiture et elle se retrouve en train de... Dans un nouveau ministère, parce que Dieu l'avait conduite dans un nouveau ministère. Donc elle, elle, elle commençait ce ministère-là avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, son pasteur, avait une voiture, mais une vieille voiture. Mais cet homme-là était tellement rempli d'amour. Il était tellement rempli d'amour qu'avec sa vieille voiture-là, il n'hésitait pas, pas à aller là où vraiment le besoin se fait sentir pour... Pour, pour servir le Seigneur. Et parfois, il se retrouvait dehors tard la nuit, deux heures du matin, trois heures du matin, parce qu'il allait à l'hôpital voir un fidèle qui était malade, parce qu'il allait euh, chose un couple qu'il a sollicité pour prier, parce qu'il allait faire une veillée. Et sa voiture, parfois, à deux heures, trois, il habitait quelque part ailleurs au fond, au fond. Et parfois, en rentrant, bon, sa voiture tombe en panne. Et la nuit, là l'homme de Dieu se retrouve. Vraiment, la nuit, sans voiture, la voiture qui est en panne sur la route. Et ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Et son corps a été touché. Et elle a commencé à prier. Seigneur, vraiment, elle s'est dit eh, si moi j'avais deux voitures là, je donnais ma voiture à l'homme de Dieu. Parce que cet homme là, vraiment, son amour pour le Seigneur me touche. Et il sert le Seigneur. Et vraiment, son amour pour les âmes me touche. Seigneur, si je pouvais avoir deux voitures. Et elle a commencé à prier. Seigneur, donne une voiture, une voiture à ton serviteur. Seigneur, donne une voiture à ton serviteur. Seigneur, pourvois. Seigneur, pourvoie. Elle a même pris une enveloppe et puis elle a écrit le sujet. Et elle a mis le sujet dans l'enveloppe et puis elle a mis sous son, sous son oreiller. Dès qu'elle se réveille, elle prie. Dès qu'elle se réveille, elle prie. Et puis, elle était en train de prier. Une fois, elle était en train de prier. Pendant qu'elle priait, le Saint-Esprit parle à son cœur. Euh, mais toi, tu as une voiture. Mais donne ta voiture à l'homme de Dieu. Et puis elle dit, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Et elle continue de prier. Et elle se rend compte que ce n'est pas Satan. Ce ne sont même pas ses propres pensées. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui met ça sur son cœur. Et puis elle commence à lutter. Seigneur, je n'ai qu'une voiture. Et elle, mon amie et sœur, elle habitait un quartier qui était vraiment très, très, très, qui n'était pas accessible. Et pour, pour, pour, pour avoir un taxi ou un moyen de transport, il fallait marcher et venir sur la grande voie pour avoir un moyen de transport. Comme je l'ai dit, elle, elle était seule avec ses enfants puisqu'elle était veuve. Donc c'est cette voiture-là qui lui permettait de déposer les enfants, qui lui permettait de sortir de ce quartier-là qui était vraiment euh, difficile d'accès. Et c'était compliqué, elle a commencé à lutter. Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que ça peut venir de toi? Je n'ai que cette voiture. Tu connais mes besoins. Tu sais que j'ai besoin de cette voiture. Tu sais que je ne suis pas mauvaise. Tu sais que si je pouvais, je lui aurais donné la voiture. Seigneur, et l'Esprit le, de Dieu lui dit, euh, oui, donne la voiture. C'est ta voiture là qu'il faut donner. Donc elle lutte, elle lutte et puis elle dit au Seigneur, ok, euh, ok Seigneur, euh, donne-moi, euh, dispose-moi. En tout cas, donne-moi la capacité parce que c'est dur pour moi de le faire. Et puis bon, elle, Dieu lui fait la grâce et elle prend la clé. Elle va euh, euh, chez l'homme de Dieu, il, était, il recevait, c'était son jour de réception. Donc elle s'en va et quand elle rentre dans le, dans, là où il recevait, elle lui donne les clés. Et donc, il la regarde elle lui dit, non, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur, voilà, c'est ta voiture. Elle lui donne les papiers. Et l'homme de Dieu la regarde et dit, mais attends, à ce que je sache, tu n'as pas eu de nouvelle voiture, tu n'as pas acheté une autre voiture, donc je ne comprends pas. Elle dit, homme de Dieu, ne cherche pas à comprendre, c'est par obéissance au Seigneur que je le fais. Et elle a donné la clé au Seigneur. Quelle, quelle, quelle foi et quelle crainte de Dieu et quelle obéissance à l'éternel. Et elle remet la clé. Et quand elle a remis la clé, effectivement, ça n'a pas été facile pour elle. Parce que eh, après il a fallu marcher dans toutes les conditions. Il a fallu vraiment, elle s'est débattue. Ce n'était pas facile. Je ne peux pas vous mentir, ça n'a pas été facile. Elle avait vraiment besoin de la voiture. Cette voiture-là, elle n'avait que ça. Mais pendant un an, elle s'est débattue. Elle s'est débattue. C'était vraiment les transports. C'était pas facile. Jusqu'à ce qu'après un, un an, euh, tu as touché le cœur de quelqu'un. Qui, a, qui lui a donné de l'argent, assez d'argent et tout ça, et puis elle, elle avait juste un peu, elle a rajouté, et puis elle a pu s'acheter une autre voiture. En tout cas, Dieu a pourvu, et elle a pu s'acheter une, une autre voiture, mais un an après, et ça n'a pas été facile pour elle un an après, mais elle a obéi, elle a obéi, et aujourd'hui, des années après, Dieu vraiment a béni son serviteur, vraiment cet homme-là, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Il a beaucoup de voitures et c'est quelqu'un vraiment que Dieu a béni. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui soutient vraiment ma soeur. Il la soutient chaque fois qu'il peut. Vraiment, il la soutient. Il soutient cette veuve-là. Il la soutient. Euh, ses enfants, euh, vraiment pour la scolarité des enfants. En tout cas, il la soutient chaque fois qu'il peut. Et, et, et, et la dernière fois que je parlais avec elle, ce qui est extraordinaire, c'est que en son temps, quand Dieu lui avait demandé de faire ça, euh, je veux dire, L'homme de Dieu était tellement démuni, dit, on ne, personne ne pouvait imaginer que des années après, Dieu pouvait élever cet homme-là à, ce à ce stade. pardon. Je ne dis pas que Dieu n'élève pas ses serviteurs, mais je veux dire, euh, elle ne l'a pas fait par intérêt. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle se disait peut-être qu'un jour il pourra me soutenir. Parce que financièrement, matériellement, c'était très, très, très difficile pour ce serviteur-là. Mais aujourd'hui, vraiment, il est celui qui l'a soutenu. Euh, je n'ai pas pris ce... ce, ce je, je ne partage pas ce témoignage-là pour nous encourager en nous disant, faisons... Euh, parce que si on fait, euh, la personne à qui on a fait va forcément nous bénir. Non, non, non, non, non. puisque ce n'est même pas à la personne qu'on le fait, c'est à Dieu qu'on le fait. C'est à Dieu qu'on le fait. Si Dieu nous demande de donner quelque chose, c'est à Dieu qu'on donne. Parfois, on, on ne donne pas parce qu'on croit qu'on donne à quelqu'un. Non, non, non, c'est à Dieu qu'on donne. C'est à Dieu qu'on donne. Donc, euh, je veux dire, on ne le fait pas par intérêt, on le fait par obéissance, on le fait par amour. Et Dieu justement peut nous récompenser, mais la, la suite là revient au Seigneur. Dieu peut nous récompenser, mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons prêts et prêts à prendre son joug sur nous. Et ce joug là peut vouloir dire, euh, donner quand Dieu nous demande de donner. Vous savez, comme vous le savez, je ne pas vous savez parce que je sais que vous le savez, dans le monde, euh, la sagesse humaine nous, nous amène à donner parce que nous en avons suffisamment. Mais avec Dieu, nous donnons ce que nous avons. Dans le monde, on donne parce qu'on en a suffisamment. Avec Dieu, nous donnons ce que nous avons. Vous voyez, dans, dans le livre, de, dans, dans euh, quand Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il criait, il dit, répentez vous car le royaume des cieux est proche. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et la foule l'interrogeait. Mais que devons-nous donc faire? Et il leur répondait, « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi à manger fasse de même. » voyez, Jean-Baptiste dit, « Celui qui a deux chemises, mais quand tu as deux chemises là, c'est que tu n'as pas deux là, ça veut dire que tu n'as pas. Parce que si tu as deux chemises, si tu laves une là, c'est la deuxième là que tu vas porter. Mais Jean-Baptiste dit, « Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi à manger fasse de même. » Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Donc Dieu, avec Dieu, quand Dieu nous demande de donner, euh, il s'agit de donner ce que nous avons. Et ce que nous avons, ça peut être juste deux chemises. Ça peut être euh, euh, juste les... les je ne sais pas, je ne sais, sais pas, je ne sais pas. Mais ça peut être pas grand-chose. Et le pas grand-chose, ça peut être juste ce que nous avons. Mais soyons prêts adorateur et adoratrice, à donner quand Dieu nous demande de donner. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une de mes filles qui faisait son mariage coutumier. Et moi, je, je, suis, euh, je suis sans emploi depuis un certain temps. Donc, euh, voilà, je n'entre pas dans les détails. Et puis, euh, elle m'a invitée à son mariage. Donc, j'étais là, je disais, j'avais une pensée, je dis bon, euh, oh, si je, vraiment, là, là, hein, elle fait son mariage, vraiment, là, là, si je travaillais, vraiment, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et puis, après, la, le Seigneur met dans mon cœur, enfin, j'ai la pensée, je pense que elle vient de Dieu, de, de lui donner quelque chose. J'ai pensé à un cadeau, et puis après, dans mon esprit, j'ai ressenti que je devais donner une enveloppe. Et puis après, j'ai commencé à raisonner. « Ah, mais oui, mais parce que ma fille, là, elle n'est pas dans le besoin. Elle n'est pas dans le besoin elle travaille son fiancé travaille. Donc, bon, je, je suis en train de me dire, « Bof, Seigneur, de toutes les façons, euh, ce que je vais donner, c'est pas, euh, bon, ils n'ont pas besoin de ça. » Euh, ils, ils, vraiment, ils sont en train de s'organiser Donc même si je donne pas, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça va apporter J'ai commencé à raisonner, j'ai commencé à raisonner Et puis le Seigneur me ramène à des années en arrière Il y a des années, quand j'ai accouché, ma première fille Vraiment, je me suis préparée comme une nouvelle maman pouvait sa, se préparer j'ai des, des, des collègues qui partaient en, en formation, en séminaire en France. J'avais pu mettre de l'argent de côté, on avait pu mettre de l'argent de côté. Donc, mari, donc leur, elles sont parties avec l'argent, c'était les soldes. Donc, elles ont acheté tout ce qu'on pouvait acheter. J'ai fait la chambre de l'enfant. C'était une fille, donc en fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Et quand l'enfant est né, et les cadeaux, et les cadeaux, j'ai été submergée de cadeaux. Donc, la petite me manquait de... Vraiment, il y avait tout. Il y avait tout, il y avait tout, tout, tout. Et puis, dans ce « il y avait tout » là, dans ce cadeau que j'avais reçu, j'ai ma servante, celle qui était ma servante d'alors, elle, elle me fait un cadeau. Tantique, voilà, c'est pour bébé. Et puis, le cadeau qu'elle me fait là, je veux dire, c'est pas, c'est humainement parlant, c'est pas grand-chose. C'est juste une petite robe. Et cette robe-là, elle est, quand je regarde la robe, elle est certainement allée acheter la robe aux friperies. Mais je vous assure que le, ça m'a touché. J'ai reçu beaucoup de cadeaux, hein, J'ai reçu de grands cadeaux. Mais le cadeau de ma servante m'a touché. Ça m'a touché. Je dis ah, mais toi, euh, vraiment, tu n'as pas grand chose. Tu n'étais pas obligée. Mais tu as et ce cadeau m'a touché. Et ça m'est resté. Et je lui ai dit merci. Je lui ai dit vraiment que Dieu te bénisse parce que je sais que tu n'as pas grand chose. Je connais ta situation. Je, je sais que tu es seule à t'occuper de tes enfants, je connais ton histoire, pas, mais malgré ça, tu as pris ton argent et tu allais acheter un cadeau pour l'enfant. Je sais que ce n'est pas la fin du mois, mais tu allais acheter un cadeau pour le bébé, que Dieu te bénisse. Vraiment, ça m'a touchée. Et quand j'étais en train de raisonner, quand j'étais en train de raisonner par rapport à, à l'enveloppe que Dieu voulait que je donne à, à, ma, à, ma, à ma fille, l'Esprit le, de Dieu m'a ramenée en arrière et voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a dit, tu sais, euh, quand je demande de donner, c'est pas forcément pour pouvoir un besoin matériel. Parfois, c'est pour pouvoir un besoin affectif. C'est-à-dire, quand je te, parfois Dieu peut te don, demander de donner à quelqu'un qui en a suffisamment. Tu regardes, la personne n'est pas dans le besoin, la personne en a. Mais c'est l'acte-là que Dieu veut que tu poses. Parce que c'est l'acte-là qui va toucher le cœur de cette personne. Peut-être que la personne a tout, mais la personne traverse peut-être une situation difficile et la personne a besoin de savoir, de se sentir aimée, Elle a besoin de savoir par ton acte-là, par ton geste-là, que vraiment elle est soutenue. Elle a besoin de savoir par ton geste-là que Dieu est là. Quand tu vas poser l'acte, la personne là, va voir Dieu qui est en train de lui faire un coucou. Donc, c'est pas forcément euh, pour, pour pour combler un, un chose un. C'est pas forcément pour combler euh, un besoin matériel. C'est aussi pour combler un besoin affectif. C'est aussi pour combler un besoin affectif. Donc, quand Dieu nous demande de donner, donnons et arrêtons de raisonner. Euh, parfois, tu es là, Dieu te dit, tu sens que tu dois appeler un tel. Et puis, tu commences à raisonner, oui, mais pour moi, non. Après, tu ne sais pas ce par quoi la personne passe. Parfois, tu vas voir quelqu'un et la personne est tellement nanti. Mais tu as envie d'acheter juste des oranges parce que c'est ce que tu peux acheter. Ou bien tu as juste envie euh, d'acheter, euh, je ne sais pas, euh, un, un, un ou deux, en fait. Et puis tu te dis, bof, qu'est-ce que ça, ça peut apporter? Tu ne sais pas ce que ça peut apporter. Dieu sait ce que ça peut apporter. Et Dieu, veut, quand Dieu te met à cœur de donner, il faut donner. Parce que donner permet de pouvoir non seulement un besoin matériel, mais un Dieu, a un besoin affectif. Euh, Prendre le joug de Dieu sur nous aussi, c'est accepter de faire ce que nous n'aurions jamais choisi de faire par nous-mêmes, mais le faire parce que Dieu nous demande de le faire. Donc, accepter de faire ce que nous n'aurions jamais choisi de faire par nous-mêmes, mais le faire parce que Dieu nous demande de le faire. Et, et, et c est, c est, je me souviens encore d'un autre exemple. Je ne sais pas pourquoi mes témoignages vont sur le donner, mais bon Dieu sait pourquoi. D'une autre de mes sœurs, une de mes grandes sœurs. Euh, une sœur en crise, mais une grande sœur, euh, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais elle dit que chaque fois qu'elle part, euh, qu'elle partait au village avec ce qu'elle a, elle fait la monnaie, elle fait la monnaie, elle prend l'argent qu'elle a, elle fait la monnaie, puis arrive au village, elle donne aux jeunes, elle fait des pièces, hein? elle donne aux jeunes, elle donne aux enfants, en tout cas, elle donne à ceux à qui elle peut donner, puis un jour, elle partait au marché, et puis quand elle partait, il euh, y a une dame qui venait, donc leur chemin euh, était en train de se croiser. Et puis dans son esprit, elle reçoit, elle avait 200 francs sur elle. Donc dans son esprit, elle reçoit, il faut donner, donne les, les, les, les 200. Et puis elle commence à raisonner, mais ah Seigneur, une grande femme comme ça, comment je peux lui donner ça, C'est pas Dieu qui m'a parlé. Comment une grande femme comme ça, je peux lui donner 200 francs. Comment je peux, une grande femme. Et puis elle prie, et puis elle sent qu'elle doit donner. Mais elle elle lutte, hein, elle lutte vraiment, elle lutte. Et puis finalement, elle se résout à donner les 200. Et puis avant de donner les 200, elle ne elle, elle demande pas vraiment, ma soeur, pardon, hein, vraiment excuse-moi, oh. pardon, oh. si mon acte te choque, vraiment je te demande pardon, vraiment je veux te donner quelque chose, il ne faut pas prendre ça en mal, hein. vraiment pardon. Et puis elle sort les 200, c'est 200 seulement, ce n'est pas grand-chose, mais pardon, il faut prendre. Et puis quand elle, la dame qui reçoit les 200, la dame commence à crier, commence à sauter. Elle dit, tu dis quoi? 200 ce n'est pas beaucoup? Oh, Mais ben tu sais où je vais comme ça? Je vais au marché, j'ai mis ma sauce au feu, je me suis rendu compte que je n'ai pas de sel, je n'ai plus de sel pour saler ma sauce. Et je n'ai même pas 5 francs pour acheter du sel. Donc je partais au marché comme ça, euh, cherchais à prendre du sel à crédit pour pouvoir payer après. Et toi tu me donnes 200, tu me dis que c'est pas beaucoup. Et ma soeur était là, elle était confuse. Et elle a commencé à bénir Dieu dans son cœur, elle dit « Seigneur, vraiment ». Je te demande pardon. Je suis toujours en train de raisonner. Et donc, je voudrais moi vraiment, tous ces témoignages, le témoignage de ma sœur qui a accepté de donner la voiture au oh, pasteur. Moi-même, mon témoignage et le témoignage de cette grande soeur-là euh, me, me, me, me font comprendre que euh, les doutes, on peut avoir des doutes. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, les doutes peuvent ne pas être ce On peut avoir des doutes. On peut raisonner, on peut avoir des luttes, toutes ces choses-là peuvent se manifester, même quand c'est Dieu qui nous parle, même quand c'est Dieu qui nous parle, c'est bon quand ça se passe comme ça de prier. Et même quand on a prié, les luttes peuvent être là, mais le plus important, le plus important c'est de faire ce que Dieu nous demande si nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous parle. Euh, accepter le jour du Seigneur sur nous, c'est accepter sa souveraineté. C'est faire ce qui décidera pour notre vie et dans notre vie. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Je me souviens d'une de mes amies, euh, mon amie la même là. Quand son mari est décédé, je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles son mari est décédé de façon tragique. Elle a dit quelque chose. Elle, dit, elle a dit quelque chose au Seigneur. Elle dit, Seigneur, quand tu le criais, je n'étais pas là. Quand tu le criais, je n'étais pas là. Donc, je ne te demanderai pas, Seigneur, pourquoi? Je, je, je n'ouvrirai pas ma bouche pour te demander, Seigneur, pourquoi tu l'as pris? Je ne te demanderai pas ça, parce que quand tu le criais, je n'étais pas là. Fortifie-moi, console-moi. C'est difficile, c'est dur. Fortifie-moi, console-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. C'est ce que nous avons vu. J'ai cité quelques exemples, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Mais ça veut dire accepter de faire les choses à la façon de Dieu et accepter ce que Dieu nous demande de faire. Et la dernière chose, il dit, et recevez mes instructions. Donc recevoir les instructions du Seigneur, c'est euh, accepter. C'est accepter. Euh, voilà, c'est accepter les orientations. Et Dieu, on a, nous avons la grâce adorateur et adoratrice d'avoir un Dieu qui parle. Notre Dieu, il parle. Oh, quelle grâce. Notre Dieu, il parle. Il nous parle. Il nous instruit. Il nous conduit. Il nous dirige. Il nous oriente. Et donc, nous devons être euh, disposés à recevoir la parole de Dieu, à l'écouter, à l'entendre quand il nous parle. Et Dieu veut nous parler, Dieu veut nous parler, Dieu veut parler à nos cœurs. Vous voyez, quand nous allons dans une maison et puis nous voyons des personnes qui vivent ensemble et on voit qu'elles ne se parlent pas, ça nous choque. Ou bien si nous-mêmes nous vivons avec quelqu'un, nous restons avec cette personne là du matin jusqu'au soir et la personne là ne nous adresse pas la parole, on va dire mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle ne m'a pas parlé. Et donc si deux personnes marchent ensemble, si elles cheminent ensemble, elles doivent se parler. Et toi tu, tu parles à Dieu parce que tu pries, tu loues, tu célèbres, tu adores, mais Dieu a besoin de te parler. Et c'est chaque jour que Dieu veut te parler parce qu'il a besoin de t'orienter. Il a besoin de te consoler, il a besoin de t'instruire, il a besoin de t'éclairer, il a besoin de te fortifier. Tu as besoin de te parler. Donc il dit recevez mes instructions, recevez, prenez mes instructions. Et ces instructions-là, nous les recevons de différentes façons. Ça peut être une prédication, ça peut être un témoignage, ça peut être une prophétie, ça peut même être un cantique. Nous sommes là, nous écoutons un cantique et puis nous, nous, nous recevons quelque chose. Ça peut être un film que nous regardons à travers ce film-là. Dieu nous parle. Et Dieu nous parle de différentes façons, mais Dieu a besoin de nous parler. Dieu, non, non, non, vraiment, Jésus-Christ là, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et des gens qui sont en relation ont besoin de se parler. Et Dieu a besoin de nous parler. Et la parole, le moyen le plus, le plus accessible, le plus sûr, le plus fiable, le plus simple, c'est la Bible. La Bible, lire sa Bible, ce n'est pas euh, un comment je dirais ça, ce n'est pas un un acte religieux. Non, non, non, non, ce n'est pas un acte religieux. Quand nous lisons notre Bible, nous sommes en train de dire au Seigneur, quand nous ouvrons notre Bible, nous sommes en train de dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Papa, parle-moi, je suis là. Et Dieu lui-même choisira de nous parler en fonction du besoin qu'il aura décelé chez nous. Il peut nous enseigner, il peut nous consoler, il peut nous interpeller, il peut nous éclairer, il peut nous guérir, il peut nous orienter, en fonction du besoin qu'il aura identifié. Dieu nous parlera, Dieu nous parlera, c'est pour ça que la parole la parole de Dieu, elle est vie, elle est vie, vous allez voir, et ça vous le savez, le même passage, tu le lis aujourd'hui, en, en, on est en octobre là, tu le lis aujourd'hui, dans un mois quand tu lis le même passage, tu ne reçois pas les mêmes choses, ou même peut-être que si tu reçois les mêmes choses, tu reçois d'autres choses en plus, quand, si l'année d'après tu lis le même passage, il y a d'autres choses, et donc c'est une parole qui est vivante, elle bouge, elle n'est pas figée, elle n'est pas statique et Dieu a besoin de nous parler. Adorateur et adoratrice, je t'en supplie, n'affronte ne, ne, ne, ne, pas la journée sans avoir entendu ton père te parler. C'est vrai, nous avons beaucoup d'activités, c'est vrai que nous sommes, nous sommes très, très, très occupés, mais notre temps nous appartient. Non, non, non, nous ne pouvons pas dire que nous notre temps nous appartient et il nous appartient d'organiser notre temps et, et, et nous pouvons trouver un temps. Pour laisser ce Dieu-là nous parler, lui parler et le laisser nous parler. Tu ne peux pas affronter la journée sans avoir reçu des instructions et des orientations de ton Dieu. Donc, vraiment, soyons prontes à à, à, à, chose, à, à, à, à laisser Dieu nous parler. À laisser Dieu nous parler. Euh, vraiment, c'est très important. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Vous voyez, dans ce passage-là, Dieu nous met face à nos responsabilités, et puis, il nous met face à ses responsabilités. C'est comme s'il nous disait, tu vois, mon enfant, ce repos-là, tu en as besoin, ce monde-là est tellement agité, et toi-même, tu as tellement de défis devant toi, et par rapport à tes épreuves, par rapport à, à tout ce que ça implique, tu sais, tu as besoin de mon repos, parce que ce monde-là ne peut pas te le donner, et peut-être toutes ces choses après lesquelles tu cours, là, ne peuvent pas te donner, elles peuvent à la rigueur t'apaiser, mais elles ne peuvent pas te donner ce repos, alors que ton âme a besoin de repos, donc voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, et tu sais ce à quoi je m'engage, moi je m'engage à te donner ce repos-là, et puis il termine en disant, « Car je suis doux et homme de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Dieu n'est pas quelqu'un qui nous oppresse. Ce n'est pas un stresseur, ce n'est pas un oppresseur. Dieu n'est pas méchant. Et il le dit ici pour nous rassurer. Il dit « Je suis doux et homme de cœur pour te dire, je, tu peux être en confiance, je ne te demanderai jamais quelque chose qui va t'écraser, je ne te demanderai jamais quelque chose qui va te, pour, pour, te, pour te détruire. » Non, non, non, non. non. Ce que je te demande, c'est pour ton bien, c'est pour ton épanouissement. Parce que moi-même, je suis doux. Je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas sanguinaire et tout. Je suis doux et aime de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Faites-moi confiance car je suis doux et aime de cœur. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il permette que vraiment cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Que vraiment nous soyons des adorateurs et des adoratrices. Euh, des adorateurs et des adoratrices. Et ces personnes-là qui, quand elles sont chargées, parce qu'elles sont chargées et fatiguées, parce que la vie la même, c'est une charge, donc parce qu'elles sont chargées et fatiguées, euh, savent que savent que la vie, la vie la vie telle qu'elle est, je parle de la vie telle qu'elle se présente, c'est une charge. Donc, euh, elles ont besoin euh, de, de, de décharger <rire> leur fardeau. Sur le Seigneur, tous ces fardeaux que la, vie, euh, que la vie met sur nos, nos têtes, toutes ces charges-là euh, avec lesquelles la vie nous inonde, il est important que euh, nous nous déchargeons de, de, de ces choses -là en allant vers le Seigneur. Et lui, lui, en retour, il a un fardeau pour nous. Mais ce fardeau-là, il est, il, est, il est léger et il a un joug pour nous, ce joug-là, il est doux. Et c'est ça qui va, et, et il, a, il nous promet le repos, il nous promet le repos. Nous pouvons lui faire confiance, nous avons un Dieu qui nous aime, nous aime comme personne ne peut nous aimer. Alors nous allons prier pour la parole que nous venons de recevoir. Euh, je suis convaincue que Dieu nous a parlé, il m'a parlé, il t'a parlé adorateur et adoratrice. La dernière fois quand Maria me conduisait ce moment, elle a dit que Dieu nous emmène quelque part, Dieu nous emmène quelque part, il nous emmène quelque part et ce quelque part là c'est magnifique, c'est merveilleux, mais en même temps qu'il nous emmène quelque part, Dieu nous donne des orientations, Dieu nous donne des instructions et vraiment je nous encourage à, à, à, à aller dans, dans, dans le sens, hein? à aller, à recevoir les instructions du Seigneur et aller là où Dieu nous demande de partir. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Non, non, il dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Donc, de nous-mêmes, nous pardon, par nos propres forces, par nos capacités, nous ne pouvons pas. Mais si Dieu a parlé à notre cœur et nous nous sentons concernés par ce que Dieu nous a dit, certainement que ce n'est pas tout ce que nous avons entendu qui nous concerne. Peut-être qu'il y a juste un aspect. Peut-être qu'il y a juste un aspect. Mais je voudrais vraiment euh, que nous puissions euh, recevoir vraiment cette parole-là que Dieu nous a communiquée et nous repentir aussi vraiment quelque part. Euh, nous, nous, nous savons que nous sommes concernés parce que le Seigneur nous a dit, et puis ensuite prier pour demander au Seigneur la capacité, et la force, parce que la capacité, et la force, c'est de lui qu'elle viennent, c'est de lui que nous recevons ces choses-là. Donc c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc il produit en nous le vouloir, c'est-à-dire ce désir-là de marcher dans ses voies, ce désir-là de lui obéir. Il ne s'agit pas... Euh, je, je reviens sur ce que j'ai dit. Je dis que Dieu... Euh, ce n'est pas toujours que Dieu conditionne ses, ses, ses, ses bénédictions à des, à, des, à, des, à des... Non, je veux dire, ce n'est pas toujours que Dieu conditionne ses bénédictions. Il y a des choses, parfois on reçoit des choses qu'on n'a pas demandé. Parfois on reçoit parce qu'on a demandé. Puis parfois, il y a des conditions que Dieu nous pose. Mais toujours est-il que si nous sommes des adorateurs et des adoratrices, nous devons euh, tendre l'oreille, nous devons écouter le Seigneur et être prêts à obéir au Seigneur pour que vraiment la voie qu'il a tracée pour nous, le chemin qu'il a tracé pour nous, ce repos-là qui nous promet que nous puissions vraiment entrer dans ce repos-là. Prions, prions. Euh, on va chanter ce cantique « Oh Dieu, prends pitié de moi ».« Oh Dieu, prends pitié de moi, dans ta grande bonté ». Selon ta miséricorde corps face mes péchés. Ô oh Dieu, prends pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta miséricorde, fasse mes péchés. Car je reconnais mes transgressions, Et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Père éternel, je bénis ton nom pour ta parole. Tu as parlé à nos cœurs ce matin, ce soir, et je bénis ton nom. Seigneur, je te demande pardon pour moi, je te demande pardon pour mon frère, je te demande pardon pour ma soeur, nous te demandons ensemble pardon, euh, parce que nous n'avons pas marché dans tes voies, parce que nous sommes venus à toi, mais nous ne sommes pas prêts, Seigneur, à prendre ton jour sur nous, et nous ne sommes pas prêts, Seigneur, à prendre ton fardeau, et nous ne sommes même pas prêts à recevoir tes instructions, pour toutes les fois où ça a été le cas, Seigneur, nous te demandons pardon, nous savons chacun et chacune, Là où nous avons péché, là où nous avons désobéi. Nous savons ce que nous, tu nous demandes de quitter. Nous savons ce que tu nous demandes de donner. Nous savons ce que tu nous demandes de faire. Nous savons ce que tu nous demandes personnellement de faire. Mais nous, sommes, nous ne sommes pas prêts. Et vraiment, nous voulons te demander pardon. Là où nous avons péché contre toi, nous voulons te demander pardon. Tu l'as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que nous crions à toi. pour que Seigneur, là où nous avons péché, Vraiment, nous voulons vraiment marcher dans tes voies. Nous voulons nous détourner de ce qui ne te glorifie pas. Parce que l'adorateur et l'adoratrice, c'est vraiment celui qui t'adore avec sa vie. C'est nos vies qui doivent être des adorations. C'est nos vies qui doivent t'adorer et te célébrer, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas. Alors, nous crions à toi pour que tu sois notre secours, pour que tu sois notre capacité, Seigneur, pour que tu sois notre force à faire ce que tu nous demandes de faire. Parce que tu es le Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Que Dieu nous bénisse ce soir, qu'il nous bénisse, qu'il qu nous donne une paisible et douce nuit. Vraiment, euh, que Dieu bénisse chacun de nous et vraiment euh, qu'il bénisse notre journée demain et que vraiment, qu'il nous fasse la grâce de ne pas sortir sans euh, la voix écouter <rire> et avoir reçu ce qu'il a à nous dire et qu'il nous fasse la grâce de ne jamais passer une journée euh, sans l'écouter, sans l'entendre nous parler. Euh, qui nous donne à chacun et à chacune de trouver ce moment. Pour certains, ça peut être tôt le matin, pour d'autres, ça peut être entre midi et deux, pour d'autres, ça peut être en rentrant le soir, mais qui nous donne de ne jamais passer une journée sans euh, passer du temps avec lui dans la méditation de sa parole pour recevoir ce qu'il a pour nous. Que Dieu nous bénisse, passez une excellente nuit, passez une agréable nuit, que Dieu nous bénisse et à demain. Et à demain.